Une fois que vous ouvrirez ce portail, vous ne pourrez plus jamais le refermer. Vous réaliserez que vous avez la clé pour tout ce dont vous rêvez. Si vous choisissez de ne pas profiter de ce don, alors ce sera votre propre décision. Soyez conscient aussi que cet outil est bien plus puissant que ce que votre esprit est en mesure de saisir. Les mots peuvent sembler bien simples mais il déverrouille littéralement la source d'énergie qui a créé tout ce que vous percevez. Vous avez été créé par Dieu, et c'est pourquoi vous possédez les qualités de Dieu. Vous êtes sur le point d'explorer un code qui a été verrouillé à l'intérieur de votre âme, et ce faisant, vous découvrirez que vous êtes un enfant du divin qui possède le même pouvoir créateur. Et maintenant vous allez utiliser le nom de Dieu, tout comme l'a fait Moïse, pour réaliser vos rêves. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre alignera votre pouvoir avec celui de Dieu, vous conférant ainsi l'autorité pour attirer dans votre vie tout ce que vous désirez. L'autorité est la clé, car sans votre autorité, les énergies cosmiques et les élémentaux sommeilleront en vous. en latence. Cependant, quand le nom et l'autorité du divin les ravivent, elles accourent à vous et sont à votre commande, vous reconnaissant comme étant le collaborateur de Dieu. Première leçon Que souhaitez-vous attirer dans votre vie voilà le premier pas. Vous pouvez choisir de commencer par quelque chose de petit ou par le plus grand désir de votre cœur. Cela ne dépend que de vous, étant donné que le code de Moïse ne reconnaît pas de niveau de difficulté. Il traite tout de la même façon, comme étant des extensions de Dieu. Puisque vous êtes une extension de Dieu, il est logique que ce que vous demandez vous soit attribué. Cela peut vous sembler rébarbatif, mais en pratiquant continuellement, vous saurez que c'est vrai. Avez-vous choisi de vous focaliser sur l'abondance financière, sur un objet en particulier ou sur la relation parfaite écrivez cela sur une feuille et laissez-la poser devant vous afin que vous puissiez percevoir clairement votre quelque part où vous pouvez être seul et vous détendre. Au début, vous pratiquerez cet exercice seulement quelques minutes, mais après quelque temps, cela deviendra une habitude et vous en viendrez à l'utiliser plusieurs fois par jour. Une fois que vous êtes seul et relaxé, respirez profondément. Ouvrez vos yeux, regardez la feuille de papier, et dites à voix haute « Je suis ceci ». Expirez en disant ces mots, et lorsque vous inspirez, continuez en disant « Je suis ». différent parce que vous prononcez la seconde phrase sur l'inspiration. Répétez cette respiration et ces phrases en même temps que vous fixez ce que vous avez noté sur la feuille. Il est important d'éprouver l'émotion, d'avoir déjà ce que vous avez demandé. Nous reprendrons cette explication un peu plus loin. Pour le moment, continuez à créer en vous... L'émotion de votre but accompli, continuez à respirer et répétez l'opération. Je suis ceci. Je suis. Je suis ceci. Permettez-moi de vous expliquer ce que vous faites en réalité. Lorsque vous expirez en disant « Je suis ceci », vous êtes en train de vous identifier à l'état ou à l'objet désiré. Autrement dit, vous étendez la définition de celui ou celle que vous êtes et vous attirez dans votre être quelque chose que vous croyez mériter. En fait, vous n'êtes séparé de rien. Vous êtes un aspect de la vie de Dieu qui englobe tout. Vous êtes un avec Dieu, donc, vous êtes un avec toutes les choses qui sont aussi Dieu. Entendez-vous cela Peut-être que cela ne résonne pas dans votre esprit logique, mais votre âme comprend cette affirmation parfaitement. Et c'est pourquoi le code de Moïse fonctionne. C'est comme si vous agissiez avec le savoir de votre âme plutôt qu'avec celui de votre esprit, lequel est confus dans ses perceptions. Il voit tout comme étant séparé et seul, alors que votre âme voit tout comme étant intimement connecté à sa source. Lorsque vous inspirez en disant « Je suis » Imaginez que c'est la réponse que Dieu vous fait, proclamant et acceptant ce que vous désirez attirer dans votre vie. Vous dites à Dieu « Je suis ceci » et Dieu répond « Je suis ». Le nom de Dieu devient alors un cercle complet dans lequel est attiré l'objet de désir dans votre vie. Soyez attentifs à cette partie de l'explication. Si vous la comprenez malgré les limites de votre esprit, vous réaliserez le pouvoir d'utiliser le nom de Dieu pour manifester vos désirs. Lorsque vous dites ⁇ Je suis ceci à Dieu ⁇ Dieu ne vous répond pas en vous disant ⁇ proclamer, je le proclame moi aussi, car nous sommes un. Je suis ce que je suis devient désormais une affirmation unique, et non plus deux affirmations séparées. C'est Dieu qui parle à Dieu, et Dieu qui répond à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu pourrait bien offrir